Let's go Let's go yes! Le road trip continue. Là on était euh, au lac d'Esparon. On arrive euh, juste à l'entrée des gorges du Verdon. On est au lac de Sainte-Croix, un spot de cliff bien connu. C'est une étape euh, du gainer tour. Et du coup là on s'approche euh, du premier spot. Donc déjà il y a ce pont là où on est là, il fait 14 mètres. Et puis là-bas c'est hyper progressif à toutes les hauteurs. Il y a même un 27 mètres, on va aller voir ce que, ce que ça fait de voir un 27 mètres de ses propres yeux parce que j'en ai jamais vu encore, mais on va aller voir ce que ça donne. Ok. Il y a personne là. Bon bah ça commence fort, il a l'air chaud aujourd'hui. <rire> Bon on vient d'arriver au spot, là je pense qu'il y a déjà un 15 mètres, enfin il y a des belles hauteurs, franchement ça fait trop plaisir. On va voir ce qu'on peut faire mais ça fait trop plaisir alors le spot incroyable. tellement bon, oh, bon allez, on va mesurer ce petit saut là, pour commencer Ah c'est bon Il y a 21 Bon bah il y a un 21 mètres déjà ici alors je pensais <rire> qu'il y avait 15 mètres ça Mais vas-y ça va partir <rire> Mais mec, mais il dit n'importe quoi avec les hauteurs Ok donc là tu envoies un 21 mètres maintenant là. Ouais Genre sans pression Sans pression Bah franchement le spot il est parfait Je pensais que j'étais à la même hauteur que le pont quasiment On va checker le airtime avec une petite pierre là Ça part Bah oh, c'est cool Ça fait plaisir 3 2 1 Let's go <rires> Il est trop chaud tu l'as tellement bien Ouais, Ça m'a tellement brisé. Je pensais qu'il y avait, je pensais qu'il avait pas haut du tout. Enfin pas haut du tout j'abuse Je pensais pas qu'il y avait 21. Je pensais qu'il y avait genre 16. Ouais. Wow. Est-ce que vraiment ça part en droit Ouais, je vais me faire un petit droit de 21. Ça va partir. On part sur un petit gainer de 24 mètres. Et là on arrive vraiment au big boy du spot. Il est assez intimidant quand même. Mais je pense. En vrai déjà Et Vous êtes trop ou pas Bah ouais c'est toi qui dois être prêt. Ok, 3, 2, 2, 1, let's go! Yes! Yes! Yes! Yes! Oh putain, ça fait plaisir! Ah, c'est une dinguerie! Oh, ah, ça poque, hein? Oui, <rire> ça poque! Oh le showman! Oh. Il est trop chaud! Oh la la la la la Putain oh, il a grave Qu'est-ce qu'on fait là Là on mesure le saut après avoir fait le saut <rire> en, gros, en gros il est à 26 On est à 26 là Là on est à 26 mais par rapport à là où il a sauté 10 26 mètres pour qui, oui. Bonjour, on fait du bateau stop Est-ce que vous pouvez nous déposer juste aux, aux arbres là-dedans s'il vous plaît Ah ouais, oh, oui merci Ouais juste euh, juste à droite là dans la, dans la petite crevasse ce sera nickel Ça va ça se manœuvre bien ou quoi On n'habille pas c'est comme le vélo Il y a un créneau juste à droite devant devant notre logement là. C'est nickel ah, c'est compliqué de regarder. Ouais bah oui ouais Allez ciao bimbo A bientôt Merci Au revoir Bon on est obligé d'arrêter la session parce qu'il commence à pleuvoir Du coup ça commence à devenir dangereux La roche elle est ultra glissante Mais bon c'était vraiment trop trop cool en vrai C'est un endroit magnifique avec l'eau bleue turquoise C'est trop stylé Bon bah ça continue, on enchaîne de spots C'est parti Bon là, on est à Marseille, on est sur un spot assez connu et on va essayer de faire une session de kiff. Pour l'instant, il n'y a pas encore de fond mais normalement, un peu plus loin, ça le fait. C'est parti. Tu te mets à l'eau, monsieur Ça part, ouais. <rire> Il y a le petit sunset qui arrive. Ça va être un régal. Bon, on va aller faire euh, la petite coulée avec Kiwi pour euh s'assurer du fond, c'est vraiment important, on le fait à chaque fois. C'est bon, il y a du fond. Ça va partir en petit gamer, parti. Yes. Ça parle au service. Allez. Il faut Oui. Le clip il est juste parfait. Ça fait tellement plaisir. Les sensations du, du front là ça fait une dinguerie franchement, le airtime il est incroyable. En plus avec le petit soleil là, ça fait trop plaisir. Ça part sur quoi Kimi Ça part sur un petit stand-on là. Ça fait plaisir, ça fait hyper longtemps en plus. C'est le spot parfait. sur le coup. On arrive pour vous aider les gars. Allez les gars. Là Mathieu s'est trouvé un petit, euh, un petit challenge, donc c'est le détente, en partant des marches, arriver sur le muret et gainer, ça va être chaud. pour Léonard <rire> Yes Il était parfait Allez, il est parfait le pote là franchement oh, Vous avez kiffé la vidéo? On a un shop où on voit plein de vêtements, plein de posters. Super essoufflé. À dimanche prochain! Ciao!